Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire une petite fiche méthode pour établir l'équation différentielle qui revient souvent dans le chapitre thermodynamique. C'est parti Alors déjà, on va se faire un petit schéma. Donc sur ce schéma, tu as le système que tu étudies et tu as ce qu'on appelle le thermostat. Alors, le système étudié, bah, sa température elle va varier en fonction du temps. Donc au passage, dans ce chapitre, tu vois qu'il faut faire super gaffe à grand T et petit t. Grand T, température, petit t, euh, le temps. Voilà. Et le thermostat, on va faire une hypothèse dessus, c'est que sa température est constante. Tu vois donc cette température, elle ne bouge pas. Et on l'appelle TA, on peut l'appeler... En TA, ça serait pour T ambiante. Donc tu peux avoir plein de notations hein, pour température du thermostat, ça peut être TT, enfin, peu importe. Voilà, et tu vas avoir un échange d'énergie entre le système et le thermostat. Alors cet échange, il peut se faire de là à là, ou de là à là, d'accord, en fonction de l'exercice. En fonction des données, voilà, il faudra que tu choisisses entre les deux. Euh, là, moi, par, euh, pour choisir un sens, c'est juste pour choisir un sens, j'ai dit que le système cédait de l'énergie au thermostat. Donc donne de l'énergie au thermostat. C'est pour ça que j'ai fait la flèche dans ce sens, mais j'aurais pu très bien dire le thermostat donne de l'énergie au système et j'aurais fait la flèche dans l'autre sens. Voilà, Ça, c'est à toi de voir en fonction du contexte. Bon, si le système donne de l'énergie au thermostat, bah, tu comprends bien que tu vas avoir un transfert thermique qui est compté négativement. Le système perd de l'énergie. Et donc s'il perd de l'énergie, bah, tu vas avoir son énergie interne qui diminue, donc sa variation d'énergie interne qui est elle aussi négative. Voilà. Donc On va partir de là pour établir l'équation différentielle sur la température. Tu vois que c'est la température ici qui varie, donc l'équation différentielle qu'on cherche, euh, voilà, souvent, souvent, souvent, la variable ça va être la température. Bon, une équation différentielle, c'est un lien entre une fonction et euh, sa dérivée, ou ses dérivées, peu importe. Donc ici, c'est un lien entre grand T et sa dérivée par rapport au temps. Donc D grand T sur D petit t. Voilà. On y va. Donc la première étape, en fait, ça va être euh, d'utiliser le premier principe de la thermo. Donc voilà, première étape. Donc tu dis, voilà, énoncer le premier principe de la thermo. Donc tu dis juste que delta U est égal à W plus Q. Alors, ΔU, c'est la variation d'énergie interne qu'on a ici. W, c'est le travail, et Q, c'est le transfert thermique qu'on a ici. Voilà. Alors, dans un second temps, en fait, bon, ça, ça va tout le temps être le cas, ça, il ne faut, faut pas trop que tu te poses la question, et l'explication est un petit peu complexe, on va dire que tu peux admettre ça et laisser de côté, on va dire, pour une fois, je te, je te conseille ça, c'est de dire que le travail, en fait, va être... Euh, va être euh, Nul. Alors, tu ne peux pas le dire comme ça, euh, sans justification. Il faut que tu dises, parce que le système est incompressible. On ne va pas expliquer dans cette fiche méthode ce que c'est un système incompressible, etc. C'est un petit peu complexe. En tout cas, il faut que tu comprennes que tu peux passer de là, le système incompressible, à W égale 0. Donc ça, c'est pratique, parce que du coup, tu vas pouvoir barrer le W qui est là. Voilà. Si tu tombes sur un exercice euh, où W ne peut pas être... Euh, considéré comme nul, là ça va être compliqué pour établir l'équation différentielle, c'est beaucoup plus beaucoup plus costaud. Voilà. Ça arrive jamais. Là, je, je m'engage sur ça, surtout dans les exercices type bac. Alors la troisième étape, donc tu vois qu'on a une relation qui est quand même plus, plus facile à gérer, la delta U égale Q directement. Troisième étape, ça va être de remplacer delta U et Q par leurs expressions respectives. Donc là il faut que tu utilises ton cours. Tu vois d'ailleurs, je te rappelle, hein, tout ce qui est en rouge, c'est du cours. Hein. Donc, delta U, tu vas le remplacer par Mc delta T. Donc, tu peux citer la formule ici, delta U égale Mc delta T, ça c'est une formule à connaître. Et euh, ensuite, tu as, euh, tu as aussi possibilité de remplacer Q par Hs ta T delta t cette fois. Donc là on va détailler un petit peu. En fait, tu as un lien entre le transfert thermique Q qui est en joules, le flux thermique qui est une puissance en fait qui est en, en watts et le delta petit t qui est le temps. Tu vois donc Joule égale Watt fois seconde. Donc là c'est cohérent au niveau, au niveau de la formule. Alors cette formule-là, il faut la connaître aussi, et tu l'as peut-être vu dans ton cours, sous une, dans l'autre sens, en fait, Phi égale q sur delta t. Bon, ça revient au même. Là, on, est, on, est en, on, on parle en termes d'énergie. Là, tu vois, ça c'est une énergie, ça c'est une énergie. Donc, il vaut mieux écrire la formule dans ce sens-là. Bon, ensuite, tu peux remplacer Φ par HSTA-T. Pourquoi Parce que là, tu peux appliquer, tu peux utiliser plutôt la loi de Newton. Alors, cette loi de Newton, dans la plupart des exercices, et en particulier les types bac, elle est redonnée. Alors C'est quand même bien que tu la connaisses, mais la plupart du temps, tu peux utiliser l'énoncé pour, pour, pour t'aider si tu t'en souviens pas. Quoi. Alors, fais attention, des fois c'est hs ta moins t, comme ça, et parfois il y a un moins devant, et du coup, ta et t sont euh, switchés, c'est-à-dire que tu vas avoir moins hs t moins ta. Alors, faut faire attention en fonction de l'énoncé, mais ça revient strictement au même. Quoi. Voilà. Donc là, tu peux remarquer que tu as déjà une équation différentielle. Alors, si tu n'as pas l'habitude, bah, ça ne se, se voit pas très bien, mais tu as euh, un delta t, un delta petit t, et un, un t, en fait, donc tu as un lien entre une fonction et sa dérivée, même si sa dérivée, on la voit pas très bien encore, et en plus, on a des deltas, il va falloir passer à des petits d, bon, tout ça, c'est des détails qu'on verra après. Donc maintenant, l'idée, ça va être de réarranger tout ça pour avoir une vraie équation différentielle bien présentée et euh, mathématiquement rigoureuse, là. Allez, donc étape 4. Alors, hop Étape 4, donc ça va être de réarranger un petit peu tout ça. On va faire passer le mc sous le hs et le delta petit t sous le delta grand t. Tu vois, ça permet d'isoler ce terme-là, delta grand t sur delta petit t, et de l'avoir à gauche tout seul comme ça. Voilà, tu te retrouves avec delta grand t sur delta petit t égale hs sur mc ta moins t. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est une équidiff. D'accord Ça, c'est la dérivée dt sur dt. Et euh, ici, tu as la fonction. Voilà. Alors, je te rappelle, c'est toujours grand t en fonction de petit t, même si les petits t, je te conseille de ne pas les mettre parce que ça fait perdre du temps. Donc, étape numéro 5, ça va être remplacer HS sur MC par 1 sur taux. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça C'est parce que souvent dans les exercices, en particulier les types bac, on te demande de faire apparaître la constante de temps taux. Voilà. Donc, ici, il faut faire attention, ça, c'est pas taux, c'est bien 1 sur taux. Voilà. Donc dans ton, ta petite justification ici tu peux mettre taux égale mc sur hs. Il y a des exercices où on te demande, voilà, par exemple donner l'expression de taux en fonction des, des variables du, du système. Quoi. Donc attention taux c'est pas HS sur MC, c'est MC sur HS. Voilà. Donc là on a quasiment fini, on a fait apparaître la constante de temps. Et maintenant pour avoir une équation différentielle vraiment rigoureusement. Il faut en fait faire tendre delta petit t vers 0, d'accord Il faut, il faut qu'on ait des, des intervalles de temps en fait infinitésimaux, on dit. Donc tu vas avoir, dans la dernière étape, je vais monter un petit peu. Hop voilà, faire tendre delta t vers 0. Donc là, ce qui change, en fait, bah tu peux reprendre ça, c'est vraiment un copier-coller, mais tu remplaces les deltas par des petits d, tu vois, là et là. Voilà. Et là, tu peux mettre une petite justification ici, pour bien montrer que tu as fait tendre delta petit t vers 0. Alors ça, en physique, ça passe à te mettre cette justification-là. En maths, il faudrait écrire un petit peu plus, mais en physique, ça, ça passe sans problème. Voilà, donc tu vois, finalement, on a une belle équadif ici. Alors, la plupart du temps, on te demande de la présenter comme ça en isolant dt sur dt à gauche. Si on te demande de la présenter en, sous la forme égale 0, bah, tu as juste à faire passer tout ça, tout ce, ce gros truc-là, de l'autre côté. Voilà. Du coup, tu as DT, moins D, euh, dt sur dt, pardon, moins tout ça, égale 0. Alors, ça dépend des énoncés, mais la plupart, la plupart du temps, on te demande de la présenter comme ça. Voilà, donc on va dézoomer. Hop. Donc ça nous fait... Une petite fiche méthode en six étapes, tu vois. Finalement, il y a trois, trois étapes pour arriver à quelque chose qui ressemble à une équadive ici. Et puis trois étapes pour vraiment la présenter comme il faut. Quoi. Voilà, bah écoute, après, je vais quand même te montrer comment tu peux présenter ça euh, sur, sur une vraie copie, parce que là, c'est quand même découpé en six étapes, tu vois peut-être pas comment tu peux présenter ça, il y a du, des choses en rouge, tout ça. Bon, ce que ça peut donner sur une copie, c'est ça, tu vois, donc là, on a l'impression que c'est très long, hein, que ça fait une page, tout ça, mais en fait, euh, pas tellement, hein, tu vois, Même il y a des énoncés où on ne te demande pas de modéliser le système, le thermostat, donc en fait, tu n'as que ça à écrire, tu vois, ça fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais peut-être mal compter, mais 9, 10 lignes. Quoi. Voilà. Avec, tu vois, les 6 étapes ici. Et toutes tes petites justifications, je te conseille de les mettre au fur et à mesure. Tu vois, comme ça, vraiment, ça, c'est des choses à écrire, hein, ce n'est pas des remarques. Mais en tout cas, ne coupe pas ton calcul, ne coupe pas ton, ta démarche en mettant à chaque fois, or le système est incompressible, tu vois. Ne fais pas un calcul, une phrase, un calcul, une phrase, ça, ça, fait perdre pas mal de temps. En fait, toutes tes justifications, tu les mets là, sur le côté, avec des petites flèches, comme ça, sans couper ton, ton calcul, ton raisonnement. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que cette, cette petite fiche t'a été utile. Si tu as des idées pour d'autres fiches méthodes, d'autres vidéos, des tip ou des choses comme ça, n'hésite pas à les, à les demander en commentaire, donc je, je, les, je les ferai sans problème et n'hésite pas à me dire si tu as encore des choses que tu ne comprends pas là en faisant la fiche méthode, si tu veux que j'améliore des choses, des voilà, choses comme ça. Bon, bah écoute, moi je te dis à bientôt, et puis d'ici là, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao